Salut. Je suis encore... Euh, je ne vais pas dire choquée, mais je suis encore... Consternée. On voit le nombre de personnes qui prennent toujours l'affaire de spiritualité si à la légère. Il y a des gens qui ne dorment pas. Parce que ces personnes ont décidé de vous bloquer. Regardez l'écoute. Allô Oui. D'accord. La dame, lui a demand... elle n'est pas demandée de partir? D'accord. Ben, passez-lui le téléphone, s'il vous plaît. Ben, demandez-lui de venir alors. Euh, parce que. Enfin, demandez-lui de me donner quelques. Enfin, attendez, je vais, tu le voir. Ça marche. Vous ne, vous, ne prenez, vous ne prenez pas votre vie au sérieux. Le roi des gens... Je passe mon temps dans les directs ici. Je vous dis des choses. Je vous dis de vous laver avec le sel. Vous ne vous lavez pas. Je parle de vos enfants. Vos enfants sont sans vision. T'es-tu tu as ton enfant de 20 ans et elle ne se lave pas avec le sel tu, tu crois que tu aides ton enfant comment Vous n'êtes pas fou. Non, elle n'aime pas les trucs comme ça. Elle n'aime pas les trucs spirituels. Tu vois où tu es en train l'aider, c'est ça. Voyons seulement toi, ton activité, ta propre activité. Je mets les astuces, il faut brûler l'encens dans le business. Il faut verser la cannelle ou bien les trucs dans les, les coins du business. Tu vois mes vidéos chaque jour. Hein? Même une astuce, tu n'es pas parti faire. Tu crois que tu trompes qui? En fait, c'est comme si vous pensez que c'est que je suis, je n'ai rien à faire de ma vie. Là, il est 23h. J'ai passé toute ma journée à voyager. Ou vous, en fait, c'est que je n'ai rien à faire. J'aurais, au lieu de venir ici, là, dormi, je suis ici, sur Facebook, c'est parce que non, je n'ai rien à faire de ma soirée. Vous allez là, vous souffrez. Oh, mes enfants sont têtus. Est-ce que tu... Non, mais mes enfants, tu as déjà fait une offrande pour tes enfants un jour? Non, moi, tu sais. Est-ce que tu as fait un truc au nom de tes enfants? Non. Tu as fait une offrande même à l'eau? Non. Est-ce que tu... Ouais. De la France il se lave au sel. Non. Toi, tu te laves au sel. Non. Vous me mets, vous êtes la cause de vos problèmes. Moi, je vous dis, cache. Donc, ceux qui ne veulent pas m'embêter avec vos questions. On donne les astuces, vous ne faites pas. Pourquoi je venir au téléphone pendant une heure de temps Parce que tu penses que tes 100 dollars que tu m'as donné là, ça va me payer une heure, une heure de mon temps. Pour venir me raconter ta vie en une heure de temps. Je passe mon temps à faire des vidéos. Je passe mon temps à faire des vidéos. Faites ceci, faites cela. Non, madame, écoute, elle se dit, ah, moi j'ai besoin de t'expliquer ma situation avant que tu, tu me dises ce qu'elle dois faire. Tu es bête. Continue de dormir. Tu vas m'expliquer je n'ai même pas le temps pour parler aux gens parce que très donc j'ai des journées où je consulte à, à peine quatre personnes parce que je n'ai plus le temps pour faire des consultations Je me suis depuis trois mois tu attends le jour je vais te laver tu vas me, tu vas me parler pour me commencer à te laver avec le sel c'est la folie tu es folle je sais que vous n'aimez pas je vais vous dire moi Aura tu es folle Tu comprends maintenant Jésus hein? Jésus prêchait, il prêchait. Il passe son temps à Bavadi, Bavadi, Bavari, Bavadi. Personne ne fait ce qu'il dit. Quand tu vas me parler, quand tu vas me parler, je vais te demander. Est-ce que tu fais ce que je dis souvent dans mes vidéos? Tu te laves avec le sel. Tu es parti à l'eau pour faire l'offrande. Tu as mis le, le, le feu le bain de cannelle. Tu as fait ceci. Mmh, mmh. Tu boules ensemble dans ta maison. Mmh. Euh, vous voilà. Vous voilà. Ce n'est pas la folie. Les clients ne viennent pas dans ton business par hasard. Ton CV que tu as déposé, on ne va pas t'appeler parce que tu as des beaux yeux. Même ton mari là, qui est en train de faire conseiller est en train de partir. Il a laissé à la maison de partir, non? N'est-ce pas? Tu es une bête, bête comme ça là. Ouais, Seigneur. Ouais, Seigneur. J'ai prié... J'ai déjà prié. Tu pries depuis 9 ans, ça a changé quoi? Tu pries, non? Continue de prier. Prie. Prie. Tes ennemis vont aller faire des choses. Tu vas confirmer le coup. C'est un pléton. Ça va en quitte avec ton gros tour d'affection, là. Hein? Même pas lire tes bêtises aujourd'hui. C'est comme ça que vous, vivez, vous vous laissez, on vous tape, on vous cabosse. Comme tu es parti en Europe depuis 15 ans là. Tu es devenu simple, même plus que le blanc. Le blanc se lave avec le sel. Le blanc connaît la spiritualité. Pour les Africains, tu ne connais pas. Pour le blanc, tu ne connais pas. Tu es là au milieu. Rien partout, tu es bête. Yeah. Tu n'entres pas souvent dans les magasins là-bas chez les blancs, tu vois les enfants qui sont en train de brûler. Tu ne le vois pas. Tu marches, tu ne vois pas les bracelets sur les mains des blancs. Des blancs. Michel de Jésus, pardon, laisse. Il y a les soirs où vous m'énervez, surtout quand rencontre une cliente que je passe mon temps à parler sur Facebook. La personne m'écoute depuis des mois. Tu ne fais pas que ton enfant utilise un produit. Tu vas besoin avec l'enfant chaque jour. Si vous voulez devenir fou, c'est votre problème.